Bonjour à tous, je me nomme Guillaume Mallet, je suis le Président d'Exosoft. Créée en juin 2014, cette société a pour objectif la création et l'édition de jeux de société, et après quelques mois de réflexion, de tests et de développement, le premier jeu est prêt, et je me permets par l'intermédiaire de cette vidéo de vous présenter Volarel, ou Volarella si vous préférez le prononcer à la française. Volarel est un mot occitan voulant dire volant, et comme vous vous en doutez, ce jeu se passe dans les airs. Vu qu'une vidéo vaut une image, littéralement parlant, voici une explication du fonctionnement du jeu. Les joueurs, à partir de deux, prennent chacun 5 cartes monde, dont une carte ville. À côté des cartes monde qui sont composées des cartes distance et des cartes ville, existent les cartes événements et les cartes transport. Les joueurs prennent chacun un transport de niveau 1, parmi les 3 types présentés plus tôt avion, navire et dirigeable. Un joueur choisi commence. Son premier tour se déroule en deux phases. Pendant la première, il va devoir poser au moins une carte sur une zone adjacente à la case départ sachant qu'il peut poser toutes les cartes qu'il possède en main, puis sur la seconde se déplacer selon la capacité de déplacement de son transport. Par exemple, ici, le transport possède une capacité de déplacement de 5, ce qui lui permet de se déplacer sur un total de 4 distances et d'entrer dans la ville, ce qui lui demande un coup de 1. En revanche, il ne pourra pas accomplir d'action car il aura utilisé toute sa capacité de déplacement. Le joueur suivant fait de même. S'il le désire, il peut changer la hauteur de son transport pour un coup de 2 mouvements. Le joueur déplaçant normalement son transport sur la même hauteur. Si on jouait de manière tridimensionnelle, ça donnerait à peu près ça. Lorsqu'un joueur arrive en ville et qu'il reste des mouvements, il peut soit, selon ce que la hauteur de la ville lui permet, signer un contrat, qui lui vaudra la valeur associée au transport, acheter un transport, selon le nombre de contrats qu'il possède, ou tirer une carte événement. Entre deux villes, les joueurs peuvent s'affronter, aidé par les compétences Attaque et Défense des transports et différentes subtilités et bonus. Si le transport est détruit, tous les contrats associés au transport sont détruits. À partir du moment où un joueur possède un contrat dans toutes les villes en jeu, on finit les tours en cours et les joueurs ayant réussi à signer un contrat dans chacune reçoivent pour bonus les valeurs contrat de chacun de leurs transports. On comptabilise les valeurs et celui qui en possède le plus remporte la partie. En espérant que ce que vous avez vu du concept vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions si vous désirez en savoir plus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et vous invite à rester connecté. Bonne journée à vous.